What's up gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien joué aujourd'hui retrouve pour le nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur ce qu est le PvP comme d'habitude mais aujourd'hui c'est une vidéo très très très spéciale les amis parce qu'il y a euh, une mise à jour sur le serveur et j'ai envie de vous euh, partager mon, euh, mon ressenti de cette mise à jour là et tout ce qui euh, se passe avec ça donc euh, si vous ne le savez pas la version euh, 1 euh, Version 8.2 est sortie, donc il y a des ajouts de euh, beaucoup de trucs, donc je vais vous dire vite fait les ajouts, euh, et on va les regarder ensemble. Donc euh, il y a l'ajout de la Farm Tour, l'ajout du ticket de marchand, l'ajout des tomates et du colza, le marchand, euh, le marchand maintenant aussi, il y a un ticket de marchand pour trouver le marchand dans la warzone. Et c'est pas mal ça au niveau des nouveautés, euh, aussi on peut gagner des bonus de points. Donc, pour une le, le classement de faction. Donc, c'est des bonus de points. Je sais pas trop comment ça fonctionne. J'en ai pas eu, honnêtement. Donc, là, j'ai pas réussi à les avoir. Mais, je vais réussir à avoir tout le reste. Donc, on va commencer par regarder ici euh, le slash craft. Euh, le wiki, plutôt. Donc, au wiki, on a les graines de colza. Donc, ça doit être planté à côté de l'eau. C'est une nouvelle, une nouvelle culture qui donne de l'argent. Donc, voilà. Et aussi, la tomate. Donc, c'est la même chose, la tomate. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, la tomate, par exemple. Euh, attends. Wiki tomate What? elle est même pas dans le wiki okay. farm tool, ça s'appelait comme ça ouais. farm tool, donc on peut voir, ajouter les enchantements, euh, récolte des pommes de terre, des carottes, des verrues des nédoles, oublée, du d'or, du blé, du cacao afin que lorsque vous passez, cassez la culture en question celle-ci reste plantée, les livres s'achètent au shop d'hiver ok, ok, donc euh, comment ça se craft, ok c'est bon, ben, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon inventaire pour la craft on va la crafter vite fait donc 1, 2, je crois que c'était comme ça le craft Avec ça, si je me trompe pas, voilà Donc là on a une farm tour, ensuite divers, c'est quoi qui est ici oh, Ok, attends, c'est quoi Attends, farm carotte, farm blé, farm cacao, farm patate, farm netherwart. Ok, pour farmer les autres items, ok, pour farmer les items, il faut lui mettre des enchantements Et chaque enchantement est 1000 Ok, ok, Dookie, okay, je comprends. Ok, c'est un peu bizarre, mais je vais en acheter un comme ça. Euh, un truc à patatos. Voilà. Et là, j'ai comment, comment je fais pour le mettre dessus Je fais juste clic droit sur le livre. Comment ça fonctionne Faut que je le mette. Ah, oh, ok, peut-être à. Ok. Ok, kit enchantant, ok, peut-être qu'il faut que j'aille le mettre euh, avec de l'XP dans une table donc le... on va aller voir, on va aller voir, ok les amis, ça sera pas long, on va aller voir euh, le truc de l'autre côté, donc euh, plutôt intéressant cette nouvelle mise à jour, il y a surtout beaucoup de corrections de bugs, mais euh, avec les coeurs de faction et ce genre de trucs, et l'annonce de la saison euh, 2, donc comme je l'avais dit, la saison 2 termine bientôt, donc quand on fait F-Info ici, regardez, on voit le classement, saison 2 du 26 juillet au 13 septembre, les récompenses 1er 50, 2e 35 et 3 euh, 15, donc c'est plutôt intéressant, ça donne beaucoup de points boutiques, on va pouvoir les séparer avec les membres de la faction. Pour l'instant, on est premier. Euh, un instant euh, Jrec. Euh, donc pour l'instant, on est premier, on, on vient depuis un cœur de faction avec Ekeros. Euh, Ekeros qui est pas dans ma faction, mais qui est un Nelly quand même. Mais euh, Donc attends. Euh, ouais, c'est ça, c'est comme ça ici. Voilà. Là, maintenant, elle peut casser l'épaule de terre. OK. Aussi, d'ailleurs, ils ont réglé le problème des enchantements, euh, des tables d'enchant. Je sais pas si vous saviez, mais euh, on avait des bugs. On voyait pas le vrai nombre de niveaux. Maintenant, ça, ça a été corrigé. Donc, si ça vous intéresse, ceci a été corrigé. Scafadra. On va prendre ton don. Aussi, comme vous voyez ici, j'ai des tickets de téléportation aléatoire et... Euh, Warzone et... Euh, self... What the fuck? What the fuck? Ok, ben ça c'est 17 000 en fait, si je la vends à peu près 17 000 gros, oh. merci beaucoup mec, j'apprécie énormément On va faire une farmax énorme en fait avec ça, on va mettre tous les trucs dessus, on va faire un truc vraiment intéressant avec la farm tool je veux dire Vraiment vraiment intéressant mec, merci beaucoup, ok donc je disais, il y a un nouveau ticket, donc je vais le prendre dans mon EC Donc c'est ce ticket-ci, qui s'appelle euh, ticket du marchand, donc clic droit pour euh, utiliser, donc en fait on utilise et ça nous donne les coordonnées du euh, PNJ. Donc, euh, attends, je vais screen mon truc comme ça. Donc, dans une de ces coordonnées-là, le PNJ, il est bon, en fait. Donc, dans une des 10, donc par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a seulement une qui est bonne dans tout ça. Seulement une. Donc, euh, faut que tu... on peut regarder toutes les coordonnées ici pour les trouver. Et puis, comme ça, on sait où il est où pour aller lui échanger du stuff ou quoi que ce soit. On peut lui échanger plein de trucs. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Euh, moi j'aime bien l'idée personnellement, je trouve que c'est cool euh, Mais ça coûte cher quand même un ticket Moi j'ai payé 1000 mon ticket à un abonné Mais si je me trompe pas, au shop d'hiver C'est euh, 10 000 Donc c'est quand même vachement cher pour 10 coordonnées Surtout que quand tu l'acceptes En fait, il faut vraiment que tu prennes un screen Sinon tu peux pas... Euh, je peux pas le trouver quoi c'est un peu dommage et aussi d'ailleurs le pnj part beaucoup trop rapidement pour les prix qu'on paye donc par exemple tu, on paye 10 000 dollars pour un ticket bah, le pnj part après avoir vendu un inventaire complet c'est un peu je trouve que c'est pas que tu vois sais, je, je, ouais, je sais pas ça vaut pas le coup tu vois euh, c'était ici voilà et ont aussi modifié ils euh, ont rajouté l'ordre de réparation à l'hdv à 25 000 donc c'est plutôt cool euh, et puis la bourse aussi, regardez la bourse Si on rajoutait les tomates et tout sur la bourse Pour les tomates, euh, comment on a les tomates Je sais pas vraiment comment on a les tomates Donc je vais demander vite fait dans le chat Mais euh, sinon il y a d'autres petits bugs qui ont été corrigés Maintenant ça l'affiche dans le chat Quand que vous attaquez une faction ou quoi euh, Je sais pas, non nous ça l'a pas montré Mais en gros quand vous attaquez une faction Ça met dans le, dans le chat Ensuite Euh il y a aussi des changements sur la bourse, donc les prix ont changé. Il y a des messages euh, différents, il y a des prix qui ont changé. Il les jouent dans les skill bags, dans les legendary bags et les votes, vous pouvez gagner les nouveaux trucs. Euh, il y a aussi euh, des corrections de bugs. Donc euh, avec le carte de faction, il y avait un bug où -ce que vous pouvez le poser à la couche 250 et plus. Maintenant, c est ce bug-là il était fixe. Et puis voilà, donc je vais juste acheter, une euh, genre, je acheter deux tomates. Et on va acheter, genre, euh, attends, on va acheter le truc ici pour les tomates. Y a-t-il un truc pour les tomates? blé, carotte, cacao, patate, non Ah ok, ça veut dire qu'on peut directement récolter What the fuck, je comprends pas trop. Je vais aller faire un petit chant quelque part, les gars, et puis on va regarder ça. Ok, donc j'ai euh, mon ami Kéros qui m'a aidé vite fait. Donc, comme vous voyez, j'ai enchanté ma toule avec euh, verru et pomme de terre. Vu qu'en fait, les patates, ben je sais pas, on va essayer de voir si, qu'est-ce que ça fait. On peut pas les harvester, comme vous voyez. Regarde, je clique gauche, je clique droit, ça fonctionne pas, ça fait rien. Mais si je le fais avec ma main, par exemple, là ça va fonctionner, vous comprenez. Donc, là c'est un peu bizarre qu'on peut pas les récolter. Euh, ensuite, les patates, ça je l'ai, les patates. Donc, ça, les patates, normalement. C'est quoi, je clique droit. Ah, ok, ouais, je clique gauche. Et regardez, ça replante automatiquement le truc, en fait. Donc, ça forme beaucoup plus vite. Malheureusement, euh, il n'y a pas fortune. Donc, il devrait avoir un enchantement qu'on pourrait mettre qui serait fortune. Je ne sais pas si les années -là vont écouter cette vidéo-là. Mais un enchantement fortune dessus, ça pourrait vraiment être intéressant. Euh, quelque chose qui donne plus de minerais. Parce que là, en ce moment, ça ne vaut pas la peine euh, sur les virus du nether... Euh, de le faire quoi, on va pas se mentir, les verrues ça vaut pas euh, le coup parce qu'avec la fortune 3, les verrues vont me donner masse de trucs Donc attendez, j'essaie juste de voir où est-ce qu'on était, oh, ici Donc juste ici, ici comme on peut voir, c'est ici c'est des champs de tomates Donc ça vous prend des graines de tomates que vous plantez, les graines de tomates ça ressemble à ça Donc c'est des graines euh, comme ça quoi, c'est des graines de tomates Quand ils poussent, ils sont rendus là, ensuite ça c'est le blé, donc là pour le blé c'est la même chose Je peux pas le casser, pour la tomate non plus, ça non plus, le cannabis non plus, on peut pas les euh, trucs non plus comme ça, donc c'est bizarre. On peut pas utiliser le farm tool sur beaucoup de choses en fait, mais euh, pour la, les tomates euh, et le colza, ça nous donne euh, des plantes comme je vous ai montré. Colza, euh, ouais, colza ici, ça nous donne ce, cette plante-là qu'on peut vendre. C'est comme un peu du maïs, on dirait. Je sais même pas c'est quoi du colza, ça existe pas vraiment chez moi. Et ensuite les tomates, bah, ça vous donne la tomate que j'ai dans les mains. On peut rien faire, on peut pas la manger. On peut juste la vendre au shop, donc c'est vraiment un truc pour faire de l'argent en fait, c'est un peu dommage sur ce coup là, mais il devrait vraiment rajouter le fait de, de pouvoir avoir fortune, rajouter aussi le cannabis là-dessus et que, quand on récolte avec une farm tool, ça nous donne quelque chose en plus, tu vois je veux dire, Genre, je veux dire que sinon ça sert à quoi d'avoir une farm tool si tu peux utiliser ta main pour le faire, tu vois ce que je veux dire, donc on devrait avoir fortune ou un, un ajout euh, sur la farm tool pour que ce soit encore plus intéressant. Pour, parce que pour l'instant, on va pas se mentir que c'est pas top top quoi. Mais sinon, euh, c'est pas mal toutes les nouveautés pour la mise à jour de cette semaine. Donc, euh, je sais pas vraiment quoi en faire de ma farm tool. C'est pas comme si je vais l'utiliser. Donc, je vais essayer de la vendre euh, à 15 000. Vu que j'ai mis. Attends, on va en faire à, à, à 14 000. À 12 500, tiens. Parce qu'il y a déjà deux enchants dessus Donc si je suis capable de me faire 12 500 ça va faire 2500$ de profit On va voir si quelqu'un va l'acheter les amis parce que personnellement j'en vois pas l'utilité, je vais être avec vous Si vous voulez l'avoir et que vous êtes un gros farmer Ça vaut peut-être le coup mais pour moi euh, ça vaut pas le coup vu que je suis pas euh, Un gros, gros gros farmer genre de, de virus ou quoi Moi je vais farmer surtout l'HDV Acheter des trucs pas chers et les revendre un peu plus chers Moi c'est ce que je fais pour obtenir de l'argent Mais euh, Sinon ouais c'est une bonne technique quand même si vous, si vous voulez farmer les... Comme là on peut voir regarde les tomates sont poussées là donc on prenait... Il était pas prêt en fait <rire> Merde Oups <rire> Fallait pas casser Gros euh, Désolé je croyais Il était euh, poussé En fait c'est la base de Keros, c'est pour ça euh, C'est pour ça Mais ça c'est du Colt aussi enfin, C'est bizarre Bref euh, Comme là voit Il faut clic droit Ok il faut clic droit Clique droit et ça donne les, les, les tomates. Ok. Donc là, ça va être la même chose pour ça et ça. Ok. C'est genre un peu comme des buissons, en fait. Ok, ok. C'est intéressant. Bon. Voilà. Je vais aller tester mon vote, les amis. Voir qu'est-ce que je gagne en, en votant. A tout. De suite. Ah bon. Ben, j'ai gagné comme vous voyez en haut deux tickets de marchand. Donc, euh, bon, je vais les garder. Ça peut toujours être... C'est super intéressant, moi, je trouve, perso. Surtout si tu les as gratuitement en votant. Euh, pourquoi pas les garder et essayer de faire le marchand, quoi. Allez, à toutes les amis.